Entrevue avec Patrick Hayes, professeur de chimie environnementale et analytique à l'Université de Montréal, au Campus 1000 De plus, il est également membre du comité scientifique du Laboratoire citoyen. Parlez-nous de votre groupe de recherche en pollution atmosphérique. On fait le majeur sur le de plusieurs fluentes, y compris euh, la particule aéroporté, aussi, on veut étudier les effets de ces particules et des pluies de l'atmosphère sur la collecte d'air dans les grandes villes comme Montréal, mais aussi dans d'autres petites comme le Québec. Aussi, on étudie les effets de la pluie sur l'atmosphère sur les changements climatiques. Expliquez ce que signifie pour vous l'initiative du Laboratoire citoyen. Le Laboratoire citoyen est un espace où on peut, où les scientifiques peuvent interagir avec les citoyens, les citoyens peuvent poser des questions aux scientifiques. Et donc, c'est vraiment un espace où les citoyens et les, les scientifiques peuvent échanger sur les questions de la qualité de vie. Qu'est-ce qui vous a amené à ce projet? C'est grâce à un programme du Fonds de recherche du Québec qui s'appelle le programme Engagement, qui me permet de rencontrer une citoyenne, euh, Ricky Andriyaton qui a été intéressé par rapport à la qualité d'air à Québec. Et spécifiquement, Ricky voulait utiliser la, les instruments à faire de la coupe pour mesurer la qualité d'air dans le quartier. Et euh, grâce à ce programme qui a été financé par la euh, j'ai eu plusieurs échanges avec Ricky sur ce sujet. Nous avons écrit une subvention ensemble et on, on avait reçu les, une, une subvention pour étudier cette question de la qualité d'air à Québec, et en travaillant avec Ricky, nous avons eu cette idée de créer un espace, le laboratoire citoyen, où les scientifiques et les, les citoyens peuvent échanger sur les questions de la qualité mais aussi les autres sujets environnementaux. Quelle est l'importance d'un enjeu comme la qualité de l'air pour les Québécois? Oui, la qualité d'air, c'est euh, très important parce qu'on parle de l'air qu'on respire. Et donc, lorsqu'on plus les puantes atmosphériques, ça peut avoir des effets très néfastes pour la santé. Et donc, ça peut augmenter le nombre de cas de cancer. Et souvent, lorsqu'il y a une concentration de puissance atmosphérique élevée, on constate peu de gens qui sont admis au, au, au hospital avec, euh, avec les problèmes respiratoires. Et donc, on veut réduire le plus possible la puissance atmosphérique dans l'air. Pour euh, minimiser les, les effets sur la santé publique. Comment les citoyens peuvent-ils s'impliquer au processus scientifique? Bon, C'est une très bonne question. Donc, la science, ça commence avec une question. Okay, donc, il faut poser une question, et ça peut être une question d'un scientifique, mais ça peut être aussi une question d'un citoyen. Et après ça, on va faire les observations, on va faire les expériences pour répondre aux questions. Et souvent, on va avoir une hypothèse et, selon le résultat, on va soutenir notre hypothèse ou on va rejeter l'hypothèse. Le, C'est un peu comme ça que le, le processus synthétique se déroule. Et, en fait, ce n'est pas nécessairement juste le scientifique qui peut poursuivre une question concernée, mais aussi les citoyens. Comment fonctionnent les capteurs de qualité de l'air? Oui, en fait, euh, j'ai un exemple ici d'un capteur de calette d'air. Et donc, c'est vraiment juste un petit instrument. Donc, on peut acheter ça pour 200, 300 dollars. OK, donc ça va, ça va super euh, cher. Et en fait, en bas, il y a deux petites boîtes et l'air est aspiré par la boîte. Et ensuite, il y a une source de lumière, un laser. Et la lumière de laser va interagir avec les particules et on va avoir la diffusion de la lumière par la particule, donc c'est essentiellement une capture optique. Et euh, on utilise, on mesure la diffusion de la lumière par les particule afin de compter le nombre de particules dans l'air. Donc on va dire que oui, il y a 100 particules par, par centimètre cube, ou 1000 particules euh, par centimètre cube d'air. Cette initiative qu'est le Laboratoire citoyen permettra à la Ville de Québec de prendre des mesures contre la pollution atmosphérique. Merci à Patrick Ease pour cette entrevue sur ce sujet. Collaborer au projet. Participez ici au labcitoyen.org/participation.